Salut les geeks Salut On dit que les jeux vidéo rendent violents. Je sais pas qui c'est les enculés qui racontent ça, mais ils vont s'en bouffer une con ah. t'écoutes le sergent-chef toi, t'arrêtes de regarder les images là Ok Jouer à deux déjà, je Comme ne ça. sais pas. Il va ah, ouais. <rire> Alors, déjà, j'appuie sur Start, ça marche pas. Donc, euh... Select A, B, euh, Select. Voilà. Voilà. Euh, encore Select, euh, mode A de player, je suppose que c'est ça. C'est quoi le mode B Je n'en ouais. sais rien. Il y en a un où il doit y avoir les dégâts alliés, je pense. Euh. Ah c'est violent, il l'a tapé avant de l'enlever. Ouais. Ah, et les graphismes d'une telle qualité, ça... Waouh C'est des belles couleurs bon bon bon bon là. Ça nique les yeux tellement que c'est beau. Ah putain, attends, je suis où Je le bon bleu, bleu. T'as voir sur Start Non, à mon avis, je joue après. On va essayer le mode B. Ah non. Ah c'est du versus. C'est un versus. <rire> Je me demande si on va pas lancer le 2 alors. <rire> <rire> wow fighter avant l'heure ouais. Euh faut appuyer sur les deux en même temps. Il n'y a qu'une seule musique en fait depuis le début. Euh, la musique du menu de départ c'est la musique euh, qui est tout le temps. Je pense que c'est voulu, les couleurs jaunes dégueulasses qui détaillent sur les persos. je sais pas. Je suis pas sûr. C'est peut-être pour éviter que ça rame Oh la perspective dégueulasse, regarde les briques là. Elles sont toutes déformées. Trop mal fait. On peut enchaîner quelque chose là C'est que... quand même pas évident de trouver le, le bon angle pour taper. Est-ce qu'il y a des coups spéciaux quand même à part ça Je pense pas. <rire> il y a pas assez de touches. <rire> j'ai le souvenir d'une histoire de coups de pied tournoyant et de euh, enfin, des projections, des trucs comme ça. Ouais, c'est peut-être plus loin ou alors il faudrait à enchaîner plus d'un coup de poing. Ce qui est bien, c'est qu'on n'arrive pas à se taper même en étant euh, vraiment face à face. Yeah. Je suis encore vivant, j'ai fait de vie On sent que les contrôles sont puissants quand même. Ah mais t'es immortel en fait Ouais C'est la force du rouge Quoi qu'il y en a qui joue au mode là J'en sais rien <rire> Mais on peut pas quitter Donc là je vais appuyer sur le On peut pas quitter, on peut pas mourir <rire> Alors. Salut les enfants Eh oui les enfants C'est Célibat La chauve-souris du célibat jouer aux jeux vidéo, au lieu de parler aux filles Ouais, mais elle tire la gueule tout le temps. Et on se prend que des râteaux. Bah, allez aux soirées, et attendez qu'elle soit ivre. Ouais, mais on sort pas, nous. On est pas à roue, quand on vous voulez qu'on fasse. Ah, mais vous êtes pauvres, en fait. Ah, je reviendrai vous voir souvent, alors. Ok, salut. Euh, dans dix ans, si possible Ouais, voilà. Revenez jamais. Encore mieux. Je serai pas loin si vous avez des questions Bon allez plus loin putain On y va, hein, on passe à Double Dragon 2 parce que... Euh... Ben, hein, euh... on peut pas jouer à deux. Voilà donc double on sait pas pourquoi, c'est Simple Dragon. Que, <rire> là, simple Dragon, aucun on sorte. préfère Double Dragon. Voilà. Alors, start. Voilà. Évite le B parce que c'est Ouais B ça va encore être euh, du 1 contre 1 ouais. Ça c'est bon Alors euh, là, là comment on fait déjà pour sélectionner Tu euh, termes sur un player en haut Voilà Je sais pas, c'est histoire une fois que t'es comme ça J'appuie sur AB ça va être start, peut-être Non. Et là, oui. c'était pas la difficulté maximum qui était écrite, là Si. Ouais, mais non. Ah, si Non, non, mais on va faire reset. OK, donc là, il voilà, faut déjà 10 minutes pour t'appuyer, ou ça va aussi vite que ça Non, c'est moi qui appuie. D'accord. Oui, wow. wow, il y a des scènes cinématiques. Ah, ben, bah, dis donc, ils ont, ils ont fait bien... Euh... Ouais, ouais, ouais. réaliste. Ouais. On va venger sa mort. Ah, voilà, on peut jouer à deux en même temps. Et Je roule J'arrive déjà pas à attaquer Alors, les coups de pied, ça part derrière toi, c'est ça Ouais. Ils Il faut se retourner pour les. Ok, est-ce qu'il y a des coups spéciaux Je vais juste essayer un truc, bouge pas. Non, ça va, on se touche pas. Alors, quand on appuie sur les deux en même temps, on saute. Ah, avec deux touches hein, sur la NES. Ouais. Ok, mais. Est-ce qu'il n'y a pas un, un espèce de spécial euh... Il n'y avait pas une histoire de coup de pied tournoyant hein C'est peut-être sur le 3. <rire> mais des fois, de y a quand du... même, des fois, il y a quand même des coups de poing qui partent avec le coup de pied. En rien déjà. donc aucun sens, Je cherche pas, tu tapes. La moitié du temps en fait on attaque derrière soi avec des coups de pied. C'est une question de direction. Quand tu vas vers la gauche, le coup de la gauche, il tape coup de poing et celui de droite, il donne un coup de pied arrière J'ai rien compris. Bah là, dans le sens où je suis, le B c'est coup de poids et le E c'est coup de pied, et puis dans l'autre sens, c'est l'inverse. Ah ouais, d'accord, d'accord. Donc le bouton attaque dans la temps on peut monter là. C'est en fonction de la direction où tu regardes en fait. Du coup. Ouais. C'est très bizarre. le fouet Super alors euh, la moitié du temps j'appuie sur le mauvais, hein, quand même. Je te rassure t'es pas le seul ah, putain. On ramasse du... avec quoi les trucs Avec un mais quand le combat est fini ils disparaissent D'accord bon, Je suppose qu'il faut pas sauter dans le vide à la droite Demande si c'est normal les gros glitchs dégueulasses qui y sur tout le contour de l'image. Évidemment sur la mauvaise direction à chaque fois. Ça glitch tellement en fait que je vois plus rien quand il y a des. Ah bon ça doit être un boss. Ouais, vu la musique. Chaque fois j'appuie sur l'env direction. Euh... Ah pourquoi tu sautes Mais j'avais pas l'intention de sauter, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Il est disparu. Ah il a réapparu. C'est quoi ce vieux truc de merde J'en sais rien, mais ça clignote beaucoup et on voit rien de ce qui se passe. Ça ce rien son truc Ça y est, on a gagné ça bouge plus là. Ou alors ça a frisé. Alors on a gagné. Ah j'ai appuyé sur start, ouais, c'est ma faute. Donc là il y a un saut. Bah bon, on va sauter alors. Voilà. Bon, ça va. Ah j'ai fait une projection j'ai pas compris comment. C'est quand t'es assez proche du mec pour le choper, quand tu l'enchaînes, c'est le bouton au arrière. D'accord, et là, il y avait un précipice. Et ça, c'était une échelle. D'accord, ça ressemble beaucoup à, à, à du décor. Ça fait partie des jeux où on apprend en crevant. Ouais, je m'y ferai jamais au bouton qui change selon la direction. On regarde... Euh, c'est trop ce qu'il aura pris. Euh, c'est les japonais, ça, c'est... C'est moitié chinois, ils ont une logique bizarre. Ouais... Ah oh, putain... Ils euh... pourraient prévenir là <rire> On peut s'accroupir dans le truc là Non. Si. T'es obligé de manger. Ah bon. Tu fais comment pour t'accroupir En fait fallait descendre l'échelle peut-être Alors bas plus direction ça fait rien. Elle a fait tomber quoi là Bon, pour l'instant, c'est pas trop dur. mis bien facile aussi. Ouais, c'est vrai. <rire> ah putain, hein. les directions qui sont inversées, bah, laisse tomber. Je trouve le coup de genou sauté. Comment C'est le double saut. Quand tu atterris et que tu accroupi, appuie euh... tu appuies sur... Tu appuies sur saut Ouais. Ouais ah, ça marche pas. Ouais ça marche un peu quand ça veut aussi. Je pense qu'il y a un truc à faire pour... Euh... Euh, j'ai pas trop calé ce qu'il faut faire. c'est quand as un accoupi, tu un accroupi, tu appuies et c'est censé marcher ou pas.